Salut tôt, On se retrouve pour une nouvelle vidéo, on est avec les Ottomans, notre grand pays, grand empire. Il nous reste 70 ans avant la fin de la partie. Euh, J'ai vu que les Chinois ont poussé vers le nord, euh, côté Corée. Je, je préfère qu plutôt qu'ils viennent m'attaquer ma petite euh, truc. Et je pense que c'est les troupes mines, c'est ça Non, c'est les Jin qui sont très nombreux visiblement Je sais pas quelles sont les forces exactes Corée, Min, Jin La Corée a plus de monde Mais grosso modo c'est tiers tiers tiers hein. Donc on va sortir avec Min le petit tiers Jin le moyen tiers Et Corée le gros tiers On va sortir les petits et moyens tiers Et après on réglera ça compte à la Corée Moi je vais prendre des territoires sur Min et Jin Quand euh, mes revendications sont terminées Euh, et on donnera beaucoup de territoires coréens aux Manchus. On rendra même des territoires coréens aux Manchus. Euh... Un conseiller de plus, pas très utile. Laissons les perdre en loyauté et puis voilà. Alors, c'est vrai qu'il y a du monde là-bas. Oula. là, -bas. Ouh là Eh bien, ils m'ont croisé. On dans le nord. Premier siège fait. Désastre imminent, mais en fait ça va durer très très longtemps. En tant que dépendance du pays... La plus, le plus puissant d'Europe, nos sujets. Ah, si j'avais déjà lu ça. Deuxième siège. Ça tombe aussi. On masser nos armées. Ils sont en train d'envahir les Manchus pendant ce temps-là. Je sais pas comment les 4000 Manchus... Euh... Ah, il va zigzaguer parmi les forts ennemis. Probablement qu'ils font plus attention que moi pour pas perdre tout leur terrain. Euh, Manipour gagne sa guerre contre le Bengale Alors qu'ils sont défenseurs ça c'est chouette je trouve pour eux moi ça m'apporte peu mais j'ai fait des revendications non je me sers pas j'en suis bien conscient peut-être que je pourrais en faire sur Tombouctou ou sur Katina le truc c'est Katina Koa et indépendance garantie par Freeze après je pourrais avoir Freeze dans la Koa en plus qu'est-ce que ça ferait de plus ou de moins pas grand chose Portugal par contre ils sont définitivement ennemis avec moi à vie, peut-être qu'en 53 il faudrait que je rattaque le Portugal pour euh, prendre des territoires au Maghreb, hein, pourquoi pas vu qu'ils ont plein de terrains, ah, c'est vrai que j'ai toujours mon histoire de prétendant ici, j'ai plein d'armées qui arrivent. Fin de ce siège. Bengal occupe des ports à nous. Florida est en guerre contre... Ah euh, non, c'est juste qu'ils font le siège face aux rebelles. là-bas aussi que je pourrais lui demander ça les terminerait dans cette région il n'y a que deux provinces productrices de soie ça ça serait top si je pouvais demander ça aux mines ces deux provinces productrices de soie et deux provinces bonus un peu éloignées. On va aller directement plus loin, après euh, ils font ce siège là Ah ça tombe fort après fort Il est bien leur dispositif de fort pour défendre la capitale ils ont 1 2 3 4 forts Terrain Voilà Province un... Terres Arables c'est pas nickel montagne c'est très bien Montagne c'est très bien et ça c'est aussi des montagnes Ouais Et la capitale montagne C'est juste qu'ils ont pas le bon niveau de fort donc euh, ils sont balayés très, très vite Pas, ah bon allons là. Oh, j'ai trop de points militaires. Je pas très attention par moment. Voyons euh, les provinces. L'Arcy par exemple. Yassi, je sais pas où c'est. là-bas on tolère la culture donc on va faire monter ça après là on ne tolère pas la culture par exemple, il enfin je sais pas pourquoi il met pas que il bat san soit une province où on ne tolère pas la culture c'est ça, donc il y a un, un petit malus euh, sur les réserves locales le de un petit malus de 1 tiers j'ai rien dit de s'échapper eux ceux-là ne s'échapperont pas et dans les s'occuper de ces séparatistes là aussi alors le Ming Mine. on n'a pas tant de score de guerre que ça sur eux ça m'étonne ils ont peut-être beaucoup de colonies pas tant que ça à vrai dire ah mais ils ont un fort là euh, ceci explique cela toi tu vas là toi tu vas là vous et vous vous allez là et les canons Là aussi, oula là, il a hésité à me sauter dessus. Là. Il hésite encore. Je crois qu'il comprend qu'il est en danger. orthodoxe Est-ce qu'on tente encore de convertir des orthodoxes Et ça ne marche pas, d'accord, Arr arrêtons ça tout de suite De ce côté-là, c'est gagné De ce côté-là, on prend juste les canons. Je ne sais plus combien de milliers de soldats il faut On va aussi envoyer la moitié des, des autres ça c'est fait Ah on a repris la conversion Ça coûte 4 par mois, yes Les manchus sont complètement siégés, je suis vraiment désolé pour eux euh, j'en ai un qui marche vers la capitale non ben alors... Ben alors, vous, continuez à vous étaler, et toi, reviens à la capitale les armées du mine 1041. Parce que je demande des provinces dans un, un endroit où je ne contrôle rien. Moscou, 16 000 hommes. Une province qu'ils ont monté en, en Qui sont fortement développés d'ailleurs J'en suis Admiratif Retournons côté Portugal Puisqu'en en janvier 53 Il faudrait que je les rattaque Oh ça se bat ici Ils il m'attaque Ils sont très très nombreux on a perdu. Je pensais pas, on va rassembler ces troupes-là du coup. Euh... Mysticisme et je prends du prestige. On va pas apprendre ça tout de suite. Fin de beaucoup de trêves. Et début de la nouvelle guerre contre le Portugal. Ah, ils ont des révolutionnaires. Mars, ben, la... ils sont alliés à la France. J'avais zappé ça. Ils sont pas alliés à la France, ils sont indépendants. In... Indépendance garantie par la France. Qui sont leurs autres alliés Monomotapa, Caraïbes. Monomotapa, c'est les plus faciles quand même. Sauf que je peux pas les attaquer. Et ils sont aussi défendus par les Pays-Bas. Après ça peut me permettre de sortir Pays-Bas et Portugal de la Koa à un autre moment. On va se garder cette option sous le coude je pense. Sacalva, à à Buas. Ils peuvent plus rejoindre la Koa. Alors place du, Alors, place du sur l'occasion de la rejoindre. Je crois pas qu'il y ait de malus à rejoindre une quoi. Si ce n'est peut-être des malus de relation avec le pays en question. Ce qui semble assez évident. Alors les mines sont en train de s'en aller. Mince j'ai pas pris de bons hommes Allez, il faut que ça tombe, là-bas. Deux armées, rien que pour ça. C'est tombé. Yes. Il cède. Ça met beaucoup de monde dans la koa, mais... Est-ce qu'on s'en soucie encore, hein Revenons de ce côté-là. Revenons ici. Dis ça. On va te changer... Armée. Non, on va attaquer celle-là, elle est beaucoup plus isolée. Kala ça rejoint la quoi. En plus c'est un fort de montagne, ça a fait un why. Portugal a rejoint. J'ai juste euh, un peu peur que ça se déclenche. On va dire que ça va jamais se déclencher. Ça marrant de faire des grandes guerres de temps en temps. Et Ici, tout le monde dans la compagnie commerciale. Quand on s'est pareil. Siam, j'avais pas tout le monde, visiblement. Bengal non plus. Pourtant ça fait très longtemps que j'ai beaucoup de... Quasiment tous les territoires au bengal J'ai dû prendre des territoires.. Euh... Je me demande bien à qui. Il ne reste plus que le quasiment plus que le Bengal. Euh, au Bengal lui-même. Ah, j'ai pris des territoires à Pégou. Alors peut-être que les Jin euh, se rendraient aussi. Hein. Après tout, on a 85% de score de guerre. Hmm, ils n'ont rien qui m'intéresse tellement. Contact par là, c'est pas particulièrement intéressant. Ils ont des provinces à rendre au Manchu. Eh bien, rendez au Manchu ce qui appartient au Manchu et donnez-moi ce qui appartient à personne. Hmm, faisons comme ça. Voilà, les Manchus, j'espère que vous êtes contents de voir à quoi va ressembler votre euh, pays. Un, un premier avant-goût de ce qui va se passer prochainement. Peut-être que j'attaque Sakala aussi, quand la Sakala va quand la trêve s'arrête. Là, on est encore à 37. C'est un peu beaucoup pour... Euh, Déclencher une nouvelle guerre Soit je prendrai pas grand chose euh... Ouais du coup les derniers rejoignent la Koa Même le Japon pourrait rejoindre Allez suce à la Corée cette petite armée à libérer la capitale manchou elle va prendre longtemps à arriver peut-être qu'entre temps on sera déjà bien mais. ah ils ont pris des provinces de plus les SIAC. au moins ils ont pas pu prendre l'autre euh, province productrice de soie. ah bah le japon rejoint la l'acqua aussi ils doivent pas, être, doivent pas être bien gros sur le total mais c'est toujours des petits plus, plus des petits plus plus des petits plus, plus des petits plus qui finissent par faire beaucoup Améliorer nos relations avec la Frise, alors. Le Portugal, il subit une sacrée révolution. Peut-être que c'est pas moi qui l'aurais, du coup. Mais le Portugal. Je sais pas si c'est bien d'être euh, un état révolutionnaire. Je pense qu'il y a des malus euh, importants pour que les joueurs tentent de ne pas l'avoir. Sinon, il y a un succès euh, en étant un état révolutionnaire. Euh, la répandre, répandre la révolution. Dans au moins 10 autres pays. Je le vois pas dans les succès que je pourrais faire. Peut-être qu'il ne s'affiche pas tant que je suis pas un État révolutionnaire. Peut-être qu'il ne s'affichera jamais. Utilisons nos trois commandants avec nos trois armées. beaucoup améliorer mes relations avec la frise la capitale est là Anseon c'est pas Pyongyang ou Seoul je sais plus où c'est Seoul pas sur la carte mais je crois que c'est cette province là peut-être que je me trompe ils ont beaucoup moins de canons que nous on va faire un échange Ah, ça change pas je pense parce que c'est un oh, quoi que ça changeait dans l'inverse <rire> finalement le bonhomme de le personnage le talent de siège du général comptait plus que le nombre de canons Soit être un fort du niveau 2 ça doit être pour ça ah, il m'a dit colonie autosuisante c'est bien ça Si ça peut les rendre contents. Ayutaya, il y a de l'agitation. Ah, ils n'ont pas disparu, c'est qu'il y a une autre province euh, agitée. Octail celle-là, bon, on va juste donner l'autonomie, c'est pas très rentable. Plutôt que d'envoyer des troupes, j'ai juste besoin de mettre deux soldats sur la place, peut-être, mais on est tellement riche que je fais pas trop dans le détail. On a libéré la forteresse Manchu. J'ai pas tellement de score de guerre, ils ont deux provinces côté japonais aussi. D'ailleurs il m'en faudrait une, ce qui veut dire avoir des bateaux dans le secteur. Des bateaux capables de pas mourir. On va voir s'ils si bondissent dessus ou pas. C'est des mers constatées comme intérieures. Même là. D'accord, tant qu'on est près de la côte, euh, c'est marrant derrière dans cette euh, partie là du monde. Ok, persécution religieuse. En Travik. Ça fait que je peux convertir Travic du coup. Même si c'est une possession et que la culture n'est pas acceptée. Ça va être quand même être très long. Et ça fâche euh, mon voisin, Silei est... On va faire comme, euh, comme sur l'autre, on va prendre les princes qui ont le moins de de le, le, le, le, le, le. Le score de guerre demandé pour être rendu au Manchou. Demander beaucoup, hein. ça par contre, ça me coûte du score de guerre plutôt que de les prendre moi-même. Ça me coûte des absences diplomatiques, contrairement à les prendre moi-même. Mais je crois pas que j'ai de casus belli. Euh... Attendez, non, je crois que ça va faire sortir les bateaux. Ça, je ne veux pas affronter les bateaux. On va attendre qu'ils se replacent. si ils sortent pas. Oh oh, du bateau. c'est bon, ils se range. Restez là avec les autres. Prenons pas les techs pour l'instant. Ah, finalement, on a les Hongrois qui viennent nous aider dans le nord, ils vont tous des siéger, ça c'est très sympa de leur part. 2 armées 60 000 hommes, ça suffira de l'autre côté de la mer. Ah, ils ont des séparatistes pour Yat. Bon, ils doivent être un peu agités quand même. Ils sont trop tard pour me couper le chemin, je pense que c'est ce qu'ils prévoyaient de faire. À ce rythme, ça continue, à peu près à même rythme, wow, 63 000 et ils sont ils sont vaufilés là-bas. Je pense que les deux forts ont le, le gros du score de guerre. Restant à prendre, j'ai la capitale et tout. Je peux pas attaquer le Japon, il a pas d'alliés et il a réussi à rentrer dans la croix contre moi. du siège du Shukéon est-ce qu'on tue les Shonis ou est-ce qu'on se dit que on les laisse apparaître après la, quoi, va, la Corée va être dans la guerre contre moi pendant des années donc laissons les avoir des séparatistes chez Yaku et d'autres euh, petits peuples il y a vraiment une euh, une revendication différente par euh, province ce serait bien de pouvoir couper les, les, les armées en trois, pour pouvoir faire des fusions de 3 armées à la fois. Et du coup des défusions de 3 armées à la fois facilement. Son c'est fini. Et il veut que je demande la paix. Euh, regardons un peu la surexpansion que j'ai présentement 10%. Donc on va prendre plus pour moi que pour lui. Même si on va quand même demander des provinces pour lui. Non, rien pour le Japon. Voilà. Moi je veux 7 provinces. Et ensuite, qu'est-ce que ça représente Donc, ça, c'est une province à 8. C'est pas cher de prendre une province à vite. On pourrait demander plus de territoire au Japon. Sur toute cette île, pour moi. Et puis après, plus pour le Manchu. Ou alors on se dit... Genre je prends toutes les provinces japonaises qu'ils ont. On va faire ça. On va faire ça. Voilà, j'ai pas dépassé ma expansion que je voulais pas dépasser. Finalement les rebelles. On les écrabouille. Petite, vite, j'aurais dû faire l'autre d'abord. Il y avait un fort là. Je suis arrivé à temps. Super. Voilà, ensuite toutes les provinces dans le nord du Japon sont des provinces que je ne souhaite pas contrôler directement, sont juste des points commerciaux. Puis voilà, je sais pas quoi faire de plus rassembler mes troupes euh, une partie de ce côté là une partie ah ça c'est vraiment un... un mauvais plan par contre de ce côté là on va se rassembler on va aller jusque là bas bon. oula toi tu passes par là après on a des bateaux pour euh, transférer des hommes mais soyons quand même un peu prudents je peux attaquer Liang avec ma petite stratégie. Après, il doit être allié à quelqu'un. Miao, Min. Ouais, donc si jamais j'attaque le Min une autre fois, j'aurai Liang. Et je pourrais prendre deux provinces de soi. Je oh, le Japon il est vraiment allié à personne. ça m'aide pas. Bon. Ah oui, l'autre peuple qui avait le nord du Japon, les Ainu, ils ont été mangés par le Japon, c'est peut-être devenu un vassal. Et par l'Espagne d'ailleurs aussi. Ah, J'aurais peut-être dû payer un point de stab et gagner l'autre et comme ça, paf, j'étais à 3 et pas besoin de passer par le désastre. Je peux toujours accroître mais ça coûte 300. On a des faibles chances de révolte par là. Alors laissons les marchands tranquilles. Banjo ils sont pas mal plus gros. Une province à colos, c'est celle là. pas d'intérêt super grand mais dans le même secteur et, et ça m'embêterait que les Manchoux aient pas le passage jusqu'à leur autre province ici c'est une île à la Russie de nos jours celle là avec des villes plus avec des villes plus grosses que dans les zones plus désertiques de Sibérie On a des points à dépenser en militaire, on va revenir près sur le même onglet. Voilà. Exigence injustifiée, moins 50%. <rire> C'est est devenu gros, plus gros que l'Autriche. J'aurais pas prédit ça pour un pays entouré par l'Autriche et la Hongrie. Puis juste par l'Autriche. On a affine cette colonie. La suivante permettra de faire un pont. Euh... Monomotapa. En 58. Portugal. Et Pays-Bas. Pays-Bas, ils nous donnent ces deux territoires-là, je pense. Au minimum, peut-être aussi ceux-là. Ah non, c'est à la frise. <rire> Il y a moins de chance alors. Avant nous. Il nous en manque 140. Je suis pas complètement sûr de pouvoir compter sur l'annexion des Mandchous et de la Hongrie. Donc je préfère euh, avancer vite sans eux. Parce que.. Ouais, zéro, voilà, ça recommence. J'ai une réputation diplomatique entachée et hop, ça progresse plus. Euh, une autre idée à faire ce serait prendre euh, quelque chose qui rapporte de la réputation diplomatique mais c'est pas si facile euh, que ça Il reste juste celui là. Doctrine diplomatique ou des techs bon c'est pas mal mais après c'est la fin c'est pas les trucs les plus les plus utiles les dernières euh, dernières idées elles ont moins d'impact que euh, offensive et humanistes. On a peut-être d'autres moyens de gagner un point de relation diplomatique, ça par exemple. Réputation diplomatique, si je finis les deux plans doctrines d'influence, j'ai le droit à la relation diplomatique plus une et réputation diplomatique plus une. On va finir les doctrines d'influence alors. Et du coup qu'est-ce qu'on prend Je ne sais pas du tout. Peut-être administrative pour le coup des légitimisations. Pas besoin d'aller très loin, on prend juste ces deux-là et la dernière ce sera probablement une militaire. Même si c'est pas très utile, c'est ça sur lequel on a le plus de points. Ils m'auront coûté cher les génissaires. Amélioration des relations. Facilité. Euh, légalisme. Je serais bien des revendications sur le Monomotapa où et où les Pays-Bas. Faut que je guette la fin de la trêve quand même. Décembre de cette année. Je pense pas que j'aurai le temps de les faire. Par contre, le Portugal... J'ai un peu préparé mon coup. Pauzu est légitime. Ces armées-là, elles nous serviront à aller assiéger le Portugal. Et celle-là, elle se joindra à eux, au cas où. Ou le... les Pays-Bas, d'ailleurs. Je vais m'approcher, mais j'ai pas de terre suffisamment euh, proche. Oh, j'avais pas fait gaffe. Ça porte pas tellement plus. Les euh... avoir mis. Orisha et Mongyang sont en guerre. Je pense que c'est Mongyang qui attaque. Manipour. Ah oui, Orisha est très loin. Il veut savoir s'il peut intervenir ou pas. Donc Manipo a gagné contre le bengal Il n'est pas dans la quoi Et il peut pas y être. Oh, oh, oh. On a une traite avec eux. Mais sur le principe. Euh, de changer des vies. Manipo, il n'y a pas vraiment de raison de les mieux. Maintenant, ils veulent plus euh, l'accès militaire. Les petits pays d'Inde, il y en a qui ont apparu après que j'ai fait toutes mes conquêtes et donc pas les gros gros gros gros ou petits malus de surexpansion que j'ai partout ailleurs. De expansion agressive que j'ai partout ailleurs. Voilà, donc finalement, tu le veux et je te le cède. Essaye de sauver ma nipo, on verra ce que ça donnera. s'effondrer encore Attends, ils ont plus beaucoup de provinces ils ont plus tellement de risques de s'effondrer province d'argent qui rapporte énormément et celle-là elle a 100% d'autonomie oula payons payons on va s'arrêter là pour cet épisode j'espère que ça vous aura plu on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo